Cette semaine, Conseil et Recherche vous livre trois autres principes observés dans les entreprises libérées. Les principes d'intelligence collective, d'apprentissage et de capitalisation des initiatives. Alors l'intelligence collective, mais qu'est-ce que c'est Elle implique d'associer toute l'entreprise à votre démarche. C'est un principe clé de libération qui consiste à parier sur le développement de relations plus authentiques. Oui, mais le feeling, ça ne se décrète pas. Comment construire des relations de travail plus authentiques en acceptant la part affective et émotive des relations humaines. Cela implique aussi de déhierarchiser les relations de travail, car pour avoir des bons rapports entre pairs, il faut installer de l'égalité. C'est là que la transformation du rôle des managers est fondamentale, en passant d'une logique de contrôle vers un rôle de soutien et qui suppose de la confiance. D'accord, mais ce n'est pas du jour au lendemain que l'on fait émerger une réelle intelligence collective, non en effet, il faut un apprentissage. Ce principe va de pair. Mais l'apprentissage doit suivre aussi le rythme de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises libérées savent développer leurs compétences avec des outils de management des connaissances comme des pratiques de co-développement. Elles favorisent le partage d'expériences. Ces nouvelles formes d'apprentissage au travail sont de puissants leviers, allant bien au-delà des traditionnelles actions de formation qui doivent d'ailleurs aussi s'ouvrir aux collaborateurs et non pas uniquement qu'aux managers et aux cadres. Ok je vois bien l'intérêt de l'apprentissage. C'est même un préalable à l'autonomie des salariés, non Exactement Et je dirais même plus que c'est une condition au principe de capitalisation des initiatives. Mais éduquer ses collaborateurs à la prise d'initiative est un long processus. Cela nécessite d'accompagner les plus novices de leur montée en compétences. Après quoi, de nombreuses initiatives pourront émerger. Reste ensuite à organiser cette capitalisation des idées, des dispositifs et des initiatives réussies sans pour autant tomber dans le piège de vouloir les dupliquer strictement. Pour les experts et les plus fidèles d'entre vous, nous vous renvoyons à notre principe d'inspiration, qui vous permettra d'éviter cet écueil. C'est par ce processus que le chemin de libération saura mettre l'organisation en effervescence, et faire décoller vos initiatives. Super, j'ai tout compris. Alors, ces trois prochains principes, quels seront-ils je vous expliquerai les principes de sérendipité, de partage d'informations et d'aménagement des conditions de travail. A très bientôt